Bonsoir à la famille avec plaisir on à la chaos pour capable porter une nouvelle émission bagaille red dans torcel pernier hier soir il y a quelqu'un un ami qui m'a appelé pour me dire ah, elle Paul mettre drone ou en l'air sous zone sao parce que la red. et bien font dit que dans bloc sao en pile cartouche tap tiré hier soir au niveau de zone pernier d'après information qui rive joint nous t'a semblé que groupe vité l'homme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 ces bandits-là ont été stoppés par la police, gain plusieurs machines qui saisies, Et les gens ont pile de bandits qu'on a pu utiliser avec plusieurs âmes, qui ta saisi. Bien, nous avons cherché plus de détails sur l'information. Et l'autre information qui t'a fait quoi Tout a deux nègres. boulet. la police tout mis dit fait Et puis, il a plusieurs personnes qui sont avec eux. Est-ce que ces gens-là, c'est un bandit Ou bien est-ce que ces deux personnes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 Nous avons découvert découvrir 128 caisses de cartouches. Uh -huh. Vous gardez la parole. Dans 128 caisses de cartouches qui est parti comme ça, il y a caisses ah, qui 514, il y a 1000 cartouches. Qu'est-ce uh -huh. qui 500 cartouches le décalibre 556. Nous uh -huh. y a 74 ou 4 là-dedans, 14 -là, caisses. Et puis pour qu'est-ce qui ont 1014, nous y, a 1000 cartouches, y a 54 là-dedans. -là. Okay. Et puis, nous jouons tout, 30 chargeurs à K47, mais nous ne jouons pas les amis, mais nous jouons les munitions. Mm -hmm. Et l'opération salle, il était peut que nous conduisions. À... Vous, vous parlez de 64 mm -hmm. boîtes, alors 74 boîtes de cartouches, c'est ça? 74 boîtes de cartouches d'eucalypse, 56 de 500 unités, mm -hmm. et puis 54 boîtes de cartouches, 556 de 1000 unités.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 Vous mm -hmm. parlez de pesticides qui ont donné non mais ou, de 100 000 cartouches, c'est ça En total, des différents cartouches. Nous pouvons arriver là-dedans certainement, nous pouvons arriver là-dedans. Ok. Plus de 100 000 cartouches. Nous avons belle équipe qui mobilisée pour te contrôler, yo. Et oui, parce que on ne sait pas trop difficile parce que dans okay. qu'est-ce qu'on même quest ça qu'un qui mes petits candidats il faut okay. vérifier encore. bas Ok. Faut vérifier, il fait que nous censés bien sortir à résultat là. Ok. Mise à part des cartouches, pas rien. A fixé Zito. Et dans la même opération, ça. Il y un individu. Non, non, non. De coupé, ou dit, nan même opération, non opération, non opération ça, sa, ma magistrat. s'il vous plaît, attendez. moi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 et 814 334 gouttes uh -huh. et puis nous viennent deux pistolets de calibre 9 mm pour pistolets de calibre 38. Okay. Ça veut et dire... puis nous viennent un chargeur aussi mais qui sert tout pour, pour, pour, pour, pour, pour 9 mm. Ok. Nous euh, avons pas saisi dans la douane mais nous avons fait opération. Au, au... Oui, nous avons Le... même un chargeur qui a une ça. Ok, d'accord. Mais euh, qui est-ce qui est venu réclamer et, et, et, et tout ça la douane et il y a une information dans nous, là, il y a un travailleur qui a sous la faible. C'est ça, monsieur le Et le colloque qui a venu recevoir le nom, malheureusement, il n'y a pas eu de mon ça. Et au moment où on peut chercher mon ça pour qu'il n'y ait pas de vérifier exactement. Travailler ça sous place, là? C'est on et la douane, on bouquet, qui s'allie? Qui s'allie la douane? Non, monde, monde qui vivent de la douane. Non, monde qui vivent de charge, de son portfait, de son son monde qui vivent de...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 Ok. Pour qu'ils soient parvus, on pour ça. Ou c'est garder ce delà. So de alors, ou c'est ministère de garde de so, Ou c'est commissaire gouvernement, chef de poursuite dans la zone, nan, qui l'a mettre la paix, établir l'ordre dans la région, pour qu'ils soient pas mm -hmm. les partager non maison, ça, mettre maison, le fait et fouiller la caillia. Vous la parole. Bon, et nous entrer dans la maison, effectivement, parler, parler by éléments pour enquêter là. Je parle de ma enquête là parce que à partir de vérification que j'ai bah, été fait d'un matin comme expéditeur là qui une maison en Haïti, mm -hmm. c'est ça que je prudent de parler vie, il faut me faire vérifier il faut me vérifier sous fiche que là doit doit même les... bateau lui-même et c'est demain matin que j'ai la possibilité de faire vérification comme parler avec mm -hmm. mais bateaux là toi, j'ai mm -hmm. bon, mm -hmm. pour que moi-même ne pas de vigueur mais demain je n'ai pas d'accord okay. bah, bah, bah, bah, avec certitude bah. mm -hmm. avec certitude que Mounsa, ça effectivement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 Occupant maison, hein. mais l'homme parle avec eux, ils disent exactement, plus aucun monde qui est là, les mêmes liés. Mounsa, on te joue un qui tape travaillé dans le cas là, côté eux pour le moment. Mounsa, on s'en sait là, et autant c'est, je sens, c'est pas le euh, même pour avec ça qui passe là. C'est des journaliers, des maçons qui tapent travaillé et ils disent expliquer exactement qui travaille eux-mêmes, ils viennent faire. Et côté eux-mêmes, ils sont capables de dire que c'est mon dépendance que eux-mêmes, ils tapent Et bien dans le cas là, on te peut être un dans l'autre monde.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 qui te accepte accès pour nous visiter tout espace Kaila, là, nous pour qui est Kaila Oui, il il y a de parenté avec mon ap. OK. Mon sang comment il qui espace fouye, sa, Emily, okay. li li pour nous défouiller, comment il Mon sang OK. y un lien de parenté, avec Mette Kaila Certainement. Ok. Mette comment il est C'est ça. C'est ça que Mette Kaila à l'étranger et par rapport à l'information que moi-même, il faut que je me avec. avec et bateau demain matin pour que le qui comme expéditeur, nous qui voyons là pour que même de jouer avec certitude, mais qui qui quitté dans bah, nous, quitté bail bateau à mission ça pour te transporter et mission ça où, en Haïti. Ok, ok. Allez-y. Information informations rejoignons sur, sur place, dans la maison de la fouille, mettre là.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 et pour le moment, nous ne parions pas de ça. nous aller à la recherche. Nous ne parions pas de Et le fait que c'est c'est pas de faire, monde qui est responsable pour te faire, pour prendre, pour te à pour te c'est le monde qui nous amène. Et nous, le monde qui nous a pris, nous ne parions pas de monde ça en attendant. Combien d'arrestations nous fait magistrat? Nous avons seulement le monde qui nous amène, c'est le monde qui est pas de faire, qui a recevoir ma chambre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 Et pour cette section là, c'est son zone qui est marécageuse. Il fait que grand-pile monde qui habitait là-dedans, et c'est ça, on est capable de dire, son nouvelle agglomération communale, qui fait que grand-pile monde qui ont des possibilités, sont censés rentrer dans la zone pour faire des constructions de fortune en et les de paix. C'est la première fois nous fait gros saisir ça en région, magistrat. Et c'est pas la première fois, mais par rapport à munitions, l'année dernière, on fait des d'armes.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 Projet ça, gant moun qui korel ou bien c'est ou même? Ou bien, comment ça y même? La mission est mission créole, mission créole n'est pas moi. Mission créole, c'est Haïtiens qui vit dans la France. C'est pas sans raison, je ne veux dire là ouais la France, moi je veux rencontrer la communauté Haïtienne. Là. Mission créole, c'est Haïtiens qui vivent au Canada. Yo. Mission créole, c'est Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Mission créole, c'est Haïtiens qui vivent en Espagne. Yo. Pour ça, nous représentons dans l'humanité, nous ne pouvons pas quitter tout ça, nous ça, réduits ça. Et je tout ça. 500 000 dollars américains n'ont pas eu l'idée de ne pas toucher l'ISO ni de sans jour. Comme un mensonge. Combien qui représente danger. des dangers Même si vous avez compris que vous n'avez pas tout les encore, vous n'avez pas encore, 500 000 dollars américains pas Et même si son dans le team qui a vous ça n'a dans n'a pas eu l'idée de n'a pas péché. Parce que, il pays ici qui le pays qui la caille. Après mon avion, oui, dire Il ne pas dire que Moi-même, pour pas dire que ça me travaille moi je fais business, je fais tout, quatre sacrifices. Et je ne pas pas ne que pas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 Met de de la, sac de we, mais quand il a fait, a côté. sac mais pour nous, 23 dollars. 23 dollars, oui. Mais il y a Il y a un dénoir. Il a un a un Il y a a un un dénoir. Il y a y a Oui. Qui peut la rue. 12 ans, je la rue. Je la Je ne pas la Je ne pas la rue. Je ne vais pas la Je ne la Je la rue. Je ne pas la Je la Rade me dormir, rade Votre mal dans la rue. vient mal à c'est pour nous. Nous pouvons qu'à manger. mais, je mais je à, mais à je sais. Oui. Oh, mais pour moi. Je ne vais pas que tu c'est qui va changer pays Oui. Moi-même pour je ne vais pas le changer de Il a voilà, il le bon plaît, pour dans la vous encore. Cochon mange, cochon, ne pas passer belle, mes amis, ne pas Mais moi, je suis malheureux, je ça je à pour nous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 ah oui, c'est de la proche de payer. Les ah oui, c'est pas la payer. Tu n'es qu'un cas. Tu n'es qu'un cas. Souffre, la machine a payé. Ma dominatrice. Si ah oui, c'est de la main qui domine la rue. Mais la qui domine la rue, non? Il t'a pris ma sœur. Va nous, bah nous aider. Il t'a pris de mon côté. Oui, si ah oui, c'est de la main. C'est moi, des mots, des ça. Mais lui, c'est de le mabat pour me faire bien. Tout président arisil. Non, arisil de c'est la oui, Non ah oui, c'est de t'aider parce qu'on fait pour nous. Mon mari, fait le président. Quoi? Je veux pas faire. Le bachanye. président, le président, va qu'il va faire pour moi. Il dit, misère. dit misère. Là, dans la misère. Je veux la misère. C'est de la misère. merci, Mio. ça nous dit non ça. Mon mari, de... pour l'issue pour dans le pays noir, il ben, y a quoi? cochon. Oui, nous tournons les coachons. On a la main qui mange le pareil. a Si pas de salaire. Il n'y a pas de salaire. Il de salaire. Il n'y a pas de salaire. pas de salaire. de Bonjour à vous, mes amis. Et je vous Je suis un homme. vous un bon Je suis un homme. Je suis un homme. Je Je suis un homme. Je suis suis un un homme. un Je suis un vous avez suis un Je suis un homme. Je suis un homme. Je Je un suis un bon s'il un plaît Je amis un nous suis pour la m'a dormi, la a moi Pas numéro au téléphone Non, depuis nous, un même, M'a fait pour si on a en contact avec vous, comment fait ça je suis un bon c'est avec nous, M'a parlé. Mes amis, viens ici nous faire, mais je pas l'autre numéro, depuis si vous nous aider pays a pays N'a fini avec le dossier ici là. Côté que nous songeait que gagon faux prophète. Est-ce que m'a dit faux prophète? Mais bah, quelqu'un qui prétend être prophète. Cap bail message. C'est ici face l'éveillé. Il ne un paquet de filles, mais il y a des capables de dire monsieur ça considéré comme un bourreau parce que le fait que vous proposez pour faire tout et pour entrer dans la logique, vous avez une révélation fait sur Haïti et puis tout vous prenez presque en esclavage parce que vous avez filles qui sont madame opérateur Radio Mega, filles comme ça côté, manger ou al chercher pour cabrit c'est la donne a mangé. La police arrêté monsieur parce que moi je souhaité que pour la police arrête elle.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 you tout you saisi parce que m te tandi o m te songe donc et m a pour encore l'éternel planifie tout à fait m pa taka oze pour l'éternel fait mi pour m t'appel les monde pour m payer l'argent pour les libérer m nous relèver nous pas konn ki est levé monsieur que un jour n'a konnait tout bon vrai qui est levé et il y a beaucoup de ville, gens de Lourdes, après période, qui ont pris le monde dans après sauvés par le ministère. Mais il y a tellement humilié, malheureusement pour eux. Mais il y a un dernier son, j'étais une vision de l'Etat. Il y a que un montré mais il y a trois monde qui prennent place. Trois monde aussi. Sylvanie avec Marie avec Seul Laura qui vient prendre place dans la prison. Seul Laura l'éternel montre me plusieurs <laughs> fois c'est l'ouragan pour venir prendre place moi place qui que que me t'ai dans prison bagaille qui t'ai fait mal les policiers t'ont venir dire dans garde que et Judith t'a accusé me dit c'est moi même qui t'ai mandé pour venir là, caille moi pour venir en guérison ça fait ça t'ai fait mal au point que bagla tête tellement boule versé me na à soi l'éternel voyait au monde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 comme. Mais comme moi-même, depuis que l'éternel pas je ne ça pour qui pense que a piège de pour moi. Et c'est l'homme sorti dans la prison, mais m'a gagné des informations, mon cher Judith méchant. Et l'un Judith a sur c'est Judith a prié, il sous a même par contre a mais j'ai parlé à ta sœur une impression l'impression parce que c'est la caille mon l'a me dit non me dit son monde de prière mon vienne prier tout côté après ça me fin parler avec Judith effectivement Judith vient son monde là les Judith fin prier Judith vient passer ça l'a caille là mais Judith dit avant de venir il dit mon maman qui côté là aller c'est après m'a connait Judith pas dit maman côté là aller ça dit Judith gonte gon l'autre bagaille dans tête lui moi mais alors que dit me il dit maman côté là aller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 c'est hier, madame Joannes même qui ouais bagaïe là, mais lui dit Joannes comme ça que Judith bah il est papa papa menti, mais moi même il pas dit ça, mais pour lui même il pas pensé si bagaïe l'a privé juste point ça, mes amis en vérité me saisit hier, c'est hier l'un a vraiment semblé donner oh non effectivement c'est des négus Judith Devini qui sac passé. D'ailleurs, moi-même, je ne peux pas jeune, je ne peux pas faire de nuit, je ne peux pas faire de Louis, je ne peux pas faire de maison, je ne pas faire de l'église. Comment vous faites la guérison de la caille? de prière, ou toujours prier non, mais ce pas la caille qui venir. Donc, d'ailleurs, il a gens dit...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 Judith, en pile fois, Judith ouvrit devant le banc, moi Judith et le conseil de, en pile fois, il te, il y a un bouton, il y a un bouton de se soutien au en bas qui par devant, depuis le vient il ouvrit devant, m'am gaudi tout le je «Judit, m'am gaudi tout le banc, tout à fait, Judith, ouvri devant, m'am samé avec nous, deux à notre studio. » «Même toujours je que c'est quelque chose qui fait pareil.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 Je ne pas faire mentir sur moi parce que je prends toutes précaution précautions pour que pour ne pas pas de moi. Mes amis, je sais pas je sais pas. Je ne Comme si je dis je ne sais pas Par contre, ça, pour qui ça Pour qui ça Pour qui ça va venir? va Pour ça Pour Ou pas ouvrir? Ou...